faire ça ok ou je fais ça tac je à okay. Là. je peux mettre séquence ces partout c'est comme je veux ok euh, comme partout. ok comme ça donne ça tout est tout est arrondi donc que je veux plutôt que ça soit un peu différent je vais donner un peu de style je peux le faire également augmenter un peu plus sans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 éléments hein, au niveau de l'élément boîte qu'on avait déjà. On va enlever les crayons de courbure là, et on va mettre là, du zéro partout. Ok, donc on est bon. Pour que vous, bon, on puisse voir l'effet parallaxe, hein, euh, il faudrait une image hein, à, à l'intérieur. Okay. Donc tout cela, je vais, je vais rajouter, je tourne plus Quand on est bien sur l'élément boîte, on va regardez l'arrière-plan de l'élément boîte on va rajouter une image quelle image on va rajouter par exemple là, on mettre ça. Okay, on met ça là et là une fois que c'est fait on va activer l'élément parallaxe bon pour info je passe rapidement ces, ces, ces, ces éléments ces fonctions que vous voyez là c'est juste tout décider euh, comment est-ce qu'on veut que le, la photo qu'on a mise là soit soit sur le soit, soit sur notre boîte ok euh, je vous invite à aller regarder euh, la vidéo euh, la présentation qu'on a faite sur, euh, sur les panneaux d'accord et vous en apprendrez plus parce qu'on en avait déjà parlé donc là je continue hein, pour qu'on gagne du temps et pareil hein, ici les mains fixes on, on peut laisser fixer etc vous verrez ça dans euh, dans la présentation sur les, les mains euh, sur le panneau ok euh, donc on va parler ici de parallaxe. Parallax, déjà je désactive quand vous allez ouvrir, ça va être comme ça. Et vous l'activez. Ici vous avez différents effets, il y a faire défiler, échelle, opacité. Euh, dans cette présentation, hein, pour gagner du temps, on va faire les deux là. Faire défiler et opacité après, vous jouerez avec les autres. Si je fais par exemple faire défiler je vais décider de la vitesse hein. c'est moi qui décide la vitesse donc, le maximum c'est 20 je peux réduire si je veux pour moi sur 20 comme ça on a un peu plus de chance de voir comment ça se passe et une fois que c'est fait j'enregistre ça et faire ok donc on a choisi la fonctionnalité de faire défiler donc si je vais sur ma page on va dire voilà comment ça se passe ok donc vous voyez quand je défile ça défile avec ok bon maintenant la photo parce que j'avais joué un peu avec euh, j'avais joué un peu avec ça avec ça je pense que je pense que j'avais joué un peu avec ça et ça va ça ne va pas plus ok on peut faire, bon on l'a fait, bon, vous allez retourner sur hein? je la même chose, mais vous voyez l'idée, quand je défile, vous voyez que à l'intérieur ça défile. Pour la façon dont la cristo se, se présente au fait, normalement c'est euh, ici. ici au fait que ça se gère. je retourne là-dessus, je recherche cette page là, et je ne vais toujours pas, je sais pas on verra ça, donc il y a moins hein, de, de, de, de corriger cela mais je vais pas je vais pas euh, passer euh, je vais pas passer du temps, temps là-dessus on retourne sur notre élément parallaxe, on a fait faire des filets. on peut faire aussi l'opacité donc là, je Okay. je publie Et quand on va regarder on cherche cette page quand on va regarder cette fois-ci vous voyez ça devient flou quand je scroll en fait donc ça c'est l'opacité donc ça c'est des effets que vous pouvez faire aussi hein, avec, avec avec avec la boîte l'animation, la dernière fois on avait parlé de, de, de, de la fonction parallax, aujourd'hui c'est l'animation l'animation on l'avait déjà retrouvé sur d'autres éléments c'est exactement le même principe du coup je ne vais pas prendre assez de temps là dessus aujourd'hui donc euh, pour rappel hein, comment ça marche, vous pouvez décider, euh, vous pouvez décider temps que, du temps que ça va mettre avant d'apparaître soit, soit ça, soit vous dites euh, quand euh, l'élément sera visible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 Si vous voulez que ce soit un peu plus lent, si vous voulez que ce soit très rapide, etc. Vous avez tout cela. Ok. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez et vous pouvez visualiser ça sur le site directement Voici hein, euh, euh, voir si l'effet correspond exactement à ce que vous voulez vous voulez faire. Ici, dans notre cas, si on va regarder, je recherche cette page-là et là, on voit l'effet qu'on vient de mettre. Donc ça, c'est comme ça que marche, euh, fonctionne euh, la fonctionnalité hein, euh, animation. <rire>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 Dans une, précédent, dans une précédent présentation, mais on va le refaire ici pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Supposons par exemple, là, je vais mettre du texte, je mets du texte là. Okay, le, texte, le texte, il est là. Euh, je vais mettre une couleur rouge pour que ça ressorte bien. Du coup,